Voilà, nous sommes chez Novi, Novi la marque belge, très connue en haute principalement et également en tac de cuisson et maintenant en haute intégrée dans les tacs avec Christophe, vous l'avez déjà vu, c'est quelqu'un qui revient régulièrement dans nos vidéos, comment faire autrement, Novi est une très grande marque, alors montre-nous quatre 4 nouveautés assez importantes. Oui, voilà. Alors, donc ici on a déjà One euh, Power, qui est une alternative de One Pro. Alors One Power, c'est très simple, c'est comme One Pro, c'est 4 inducteurs, donc c'est une tac de cuisson euh, qui est mariée avec une hotte, donc deux électroménagers en un. Oui. Euh, One Power a des fonctions un peu plus simplifiées, et alors à ce moment-là, une hotte centralisée, comme la One euh, Pro. Qui rentre dedans. Qui rentre dedans, effectivement. Okay, donc l'idée c'est que quand c'est coupé, euh, on, on a, a, a l'impression d'avoir un plan de cuisson complètement euh, euh, euh, traditionnel en fait, okay. tout simplement. On sait l'enlever, passer tout seul la vaisselle. Effectivement. effectivement on avait deux, tout on le bloc, quand on a déclipsé ça, on va parler peut-être. Effectivement, pas, euh, voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes avec nous. Tout ce bloc-ci va effectivement à la vaisselle. Et a juste la partie supérieure qui elle ne va pas au lave vaisselle parce que c'est du vitrocéramique, quoi, tout simplement. Okay, donc donc voilà. ça, on sait l'enlever. Ça se déclipse. Euh... Ah ok, voilà, oui. C'est vraiment très très simple en fait. Et ça rend bien l'intérieur. détecter Deux possibilités d'évacuation, soit évacuation extérieure ou soit à ce moment-là en recirculation comme d'habitude avoir les filtres facilement si les gens tout ça dans le catalogue donc one power. one power effectivement deuxième nouveauté. deuxième nouveauté avec les moods les moods ah oui qui est d'ailleurs euh, exposé chez DefiTech on c'est est, est est, est chez nous alors petite particularité puisqu'on est on est, on, est, on est très très fan de, de, de cette hôte-ci, on a mis celle-ci avec cette taxi oui. et on les a connectés. Oui effectivement. Tu sais nous expliquer ça en Oui effectivement, en deux ce qu'on appelle le in-touch en fait à ce moment-là. Voilà. Donc le in-touch, euh, c'est la communication, donc la commande de la de cuisse, euh, de la hôte directement sur la taque de cuisson en fait. Donc vous pouvez à ce moment-là commander l'éclairage, la vitesse d'aspiration et tout ce qui s'ensuit. Euh, la mmh. deuxième nouveauté, donc on en parlait effectivement, voilà. bah, on arrive sur Mood. Hein. La Mood qui est disponible en blanc et en noir, voilà. c'est une hôte qui fonctionne uniquement en recyclage. Les filtres sont tu es au dessus, oui, on la connaît bien. Fatalement, elle est au magasin. Voilà, et elle s'ouvre en papillon si on veut remplacer les filtres. Oui. En Je en fait, pense que en voilà, tu peux. l'entretien en, fait. en, okay. en papillon okay. uniquement pour l'entretien des, euh, bah, des de l'entretien des filtres à graisse voilà. qu'on met au lave-vaisselle. On a une télécommande si on veut la manipuler, mais à la base, il n'y a pas y a pas besoin. Elle se commande via via une in tac, oui. intouch. Si effectivement, vous avez une tac Novi intouch. À ce moment-là, elle est compatible directement. Ce, ce serait bête Mal. de ne pas avoir une tac Novi intouch si on prend une télé. C'est sûr, c'est sûr. Blanc et noir. Blanc et noir. Fonctionne sans recyclage, donc développer plus. Pour tout ce qui est maison passive, parce qu'on rappelle toujours que le recyclage, c'est pour tout ce qui est maison passive, base énergie, dotée d'un système VMC. Quoi. Voilà, ventilation mécanique ouais, contrôlée. Voilà, Mood, blanc et noir, et, et alors, cloud. cloud. Oui. C'est euh, aussi une hotte euh, qui fonctionne qu'en recyclage. C'est du plug and play ça, donc du là, là, là c'est une prise de courant et on met ça dans son effectivement. salon. Effectivement, du... voilà exactement si vous voulez. Et alors à ce moment là on a la petite option supplémentaire, on a ajouté le cadre supérieur noir. C'est un peu la ligne de conduite dans nos nouveautés, c'est de créer cette ligne noire en fait. C'est pour ça qu'on a la mode en noir, on a le cloud avec le cadre ah, supérieur. Et on va arriver sur la troisième nouveauté, la pure line compact en noir okay. en fait à ce moment là. Donc... Pure line Compact à ce moment-là, qui est disponible en blanc inox en noir et qu'on a mis au magasin. Effectivement, <rire> voilà aussi. On, a mis, on est, on est grand fan de cette voilà. nouvelle couleur. Hein. Cette nouveauté est assez importante et assez révolutionnaire chez Novi. Pourquoi Parce qu'on a un encastrement réduit de 19,5 cm, alors qu'avec une Pureline traditionnelle, qui est toujours dans la gamme, on est à 31,3 cm de hauteur. Donc, Donc ça fait un caisson beaucoup moins important, beaucoup ou moins. alors un faux plafond, on pourrait même imaginer. voilà effectivement. L'avantage en fait euh, de la Pureline compact. C'est quand vous avez des plafonds très très bas et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un caisson de 35, ben là, à ce moment-là c'est bien, bien pratique. Met, quoi. On met, on met et voilà. également, elle peut être in touch. Hein. Elle peut être in touch, effectivement. Okay, donc on ouais, peut ouais. Aller, la effectivement, avec la toujours avec la taille. Tu taque. sais me rappeler le, le, le ras exact de ce noir 9005. 9005. Okay, 9005. C'est important. Quand on ouais. fait une cuisine toute noire, c'est important d'avoir le râle. Ouais, ouais. Comme ça, on peut marier Et alors, ben, à ce moment-là, on peut parler effectivement de notre quatrième euh, nouveauté. Allons-y Panorama, effectivement. Voilà, panorama. Panorama. donc là Panorama. Alors on l'avait déjà vu lors de notre visite ensemble en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Le son n'était pas très bon, c'était tout nouveau. Là c'est parti, c'est lancé. C'est lancé. Effectivement. Voilà. Donc Alors. Panorama, bah, c'est un peu le même principe que One qu'on a vu là tantôt en fait. Sauf que Panorama, en fait, au lieu d'avoir mis les inducteurs comme One dans ce sens-ci, oui. on a mis un, 2... 3, 4, ben là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a tourné les inducteurs à 90 degrés et donc on a mis les inducteurs d'un point de vue panoramique. On sait les coupler au cas où on, on sait, sait les coupler, une... on sait faire deux bridges en fait à ce okay. moment-là, deux bridges. à deux. gauche. On sait deux. pas faire trois... deux et Non, c'est 1, 2 ou trois et quatre. Voilà exactement, okay. exactement. alors ce qui est assez révolutionnaire, c'est qu'on est les seuls sur le marché à le faire. Novia a développé une hotte intégrée directement dans le plan de cuisson, donc on est toujours sur deux électroménagers en un. L'avantage de cette hotte c'est qu'elle sort sur trois positions, 10, 20 et jusque 30 cm de hauteur. Donc ça c'est assez révolutionnaire, on est les seuls sur le marché à le faire avec une hotte qui sort du plan de cuisson intégré dans le plan de cuisson. Une belle question, le taux de TVA 21%. C'est 21%. 21%, on pas Pour les maisons plus de choix. 10 ans, même si c'est une même hotte, si c'est 21%. considère ça comme une plaque de cuisson et non comme une hotte. Ok, mais c'était quand même important de préciser. c'est important. Merci beaucoup Christophe pour, euh, pour ces nouveautés. Évidemment... On fait une vidéo un peu plus courte parce que nos vies on en a beaucoup en magasin, ouais, on a énormément de gammes en magasin, <rire> donc n'hésitez pas à passer, retrouvez-nous, petite précision, c'est garantie 5 ans. Garantie 5 ans, voilà. toutes les toutes invités, pièces, garantie ans, voilà. Merci beaucoup Christophe, à bientôt, Thomas. on Bien continue beau. la journée, c'est parti